dit que la paix soit sur vous. Donc, le sujet revient souvent sur la divinité de Jésus qui revient de plus en plus. D'abord, avant de commencer, je vais la conception de Jésus chez les chrétiens de la Il y a des chrétiens parmi nous et parmi vous actuellement. Qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Et vous, vous croyez à la divinité de Jésus. Les Juifs maintenant maudissent Jésus. Et les musulmans disent que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Mais comme les Français le disent souvent, un bon point de départ, comme Imam Mottem le dit, <rire> c'est de l'interroger lui-même. Où Jésus a dit, je suis Dieu. Ou bien, un verset qui fait allusion à sa divinité. Je vous attends sur ce propos et on reviendra sur le thème. Je vous écoute, pasteur. Ah, oh, ok. Oh, ok. Je vous écoute, oh, ok, on va commencer. Ah. Ah. Ok. Puisque le musulman, chaque jour, il nous pose la même question. Ok, j'ai essayé le son. Les musulmans nous posent chaque jour la même question. Même question, même question, chaque année, chaque année. Ce n'est pas seulement les musulmans, même le bouddhiste. Un bouddhiste, lorsqu'il veut attaquer un chrétien, il pose la question sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Lorsque un hindou, les hindou hindouistes, les hindouistes de l'Inde, lorsqu'ils veulent attaquer les chrétiens, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Donc vous tous, votre dé dénomination commune, Dénominateurs comme les hindouistes, les hindous, les musulmans, les bouddhistes, les shintoïstes, tous, lorsque vous nous attaquez, vous nous attaquez sur la divinité de Jésus. C'est ça votre question. Maintenant, si, si, nous parlons, si nous parlons sur la parole de Dieu, lorsque je vais répondre aux musulmans, j'ai toujours conseillé aux chrétiens, si tu débats avec un musulman, il ne faut pas utiliser seulement la Bible. Moi, je n'utilise pas seulement la Bible. J'utilise la Bible et j'utilise, euh, euh, donc, comme on disait, la carotte et le fouet. La carotte, c'est la Bible, la parole de Dieu. Le fouet, c'est le Coran. Je prends le Coran pour fouetter bien les musulmans. C'est ce que je fais. Mais <rire> si, nous, nous, nous, okay. si nous parlons entre nous, chrétiens, comme si je devais avec un témoin de Jéhovah, je vais utiliser seulement la Bible, seulement ça c'est entre nous, un témoin de Jéhovah, ou bien peut-être un catholique, un presbytérien, si on parle sur des questions théologiques, sur la Bible, je ne vais utiliser que la Bible. Mais si un musulman vient, puisque un musulman, lorsqu'il vient te poser la question sur la divinité de Jésus, il ne veut pas connaître, il vient pour se moquer. Les musulmans sont des moqueurs, il vient pour se moquer se moquer de Jésus tout ça puis c'est la mission même de l'islam la mission de Mahomet Muhammad lorsqu'il est venu sa mission c'était de dénigrer Jésus de mépriser Jésus tout le Coran a été conçu pour mépriser Jésus mépriser la Bible et se moquer des Juifs les insulter c'est ça la mission de Muhammad alors lorsqu'ils viennent on doit le faire montrer ça dans leur livre pour qu'on puisse repêcher quelques musulmans, le faire sortir de l'islam. Alléluia. Et pour commencer, je vais, moi, je vais, dans toute tout, tout mon allocution, j'ai fait des, des présentations. Hein, des présentations de la parole de Dieu. On projette les écritures. On, on ne parle pas sans preuve. Tout ce que nous disons, on montre ça avec des preuves. Hein. Si on nous pose la question, de le montrer, si Jésus est Dieu. Ok, on va dans les Saintes Écritures pour voir qui est Jésus. On va voir la présentation de qui est Jésus. Alléluia. Alors, nous allons partir Amen. dans un, un, un premier livre. Okay. Un livre que je donne, de prime abord. C'est le livre de mon apôtre bien-aimé, Saint Paul, Saint Paul de Tarse. Alléluia. Romain, nous parlons le livre de Romain au chapitre 9. On va voir comment est-ce que Saint-Paul de Tarse. Ça, c'est Saint-Paul de Tarse. Ah, notre apôtre bien-aimé, l'un des grands apôtres, le grand apôtre Paul. Ah, Romain, j'avais Mon pasteur, mon pasteur, le pasteur Kazadi, il appelait Paul, il disait, « Les grands apôtres Paul ». C'était un grand apôtre. Nous sommes dans le livre de Romains, Romains au chapitre 9. Oui. Romain au chapitre 9. On peut commencer au verset 3. Il dit, « Car je voudrais moi-même être anathème. Je veux être maudit. » Anathème, c'est maudit. Il dit, « Si je dois choisir. » Il dit, « Car je voudrais moi-même être anathème, si c'est possible. » et séparer de Christ. Il parle au conditionnel. Si je dois être séparé, je voudrais moi-même être anathème et séparer de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Mes parents, selon la chair, qui sont israélites, les juifs, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair Le Christ. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et si nous voyons, Paul nous dit que le Christ, hein, celui Dieu, béni éternellement. Il est issu selon la chair. C'est cette écriture qui nous montre que Jésus-Christ est Dieu, parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'écritures, mais je commence avec ça et je te passe la parole. Ok. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Le pasteur d'abord dit que le est venait dénigrer Jésus. Waouh! Le nom de Jésus est cité plus de 72 fois dans le Coran. Et le Coran est venu dénigrer la Bible. On fait des éloges de Jésus dans le Coran. Vous voulez prendre des versets dans le Coran pour montrer la divinité de Jésus et vous dites qu'on a dénigré Jésus dans le Coran. Mais comme on n'est pas dans ce sujet, je retombe sur vos propos dans Romains 9. Je dis la vérité en Christ. Je ne comprends point ma conscience, me rends témoignage par le Saint-Esprit, car je voudrais moi-même être. Anathème et séparé de Christ mes frères, mes parents, selon la chair. Et pour vous, je veux dire que Jésus-Christ est Dieu. waouh D'abord, un, l'apôtre Paul ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. La preuve. Je voudrais que vous lisez 1 Corinthiens 11, le verset 3. S'il vous plaît, 1 Corinthiens 11, le verset 3. Non, non, non. Non, non, non, non. Avant d'aller là, comment est-ce que tu comprends ce verset ici, au verset 5 comment, tu, tu, tu as lu le verset 5, tu comprends ce que ça veut dire Vous avez dit, vous a, il est écrit, car je voudrais moi-même être anathème et séparer de Christ pour mes frères, mes parents selon les chers. Vous avez dit que ce passage montre ici la divinité de Jésus. Non, non, non je n'ai pas dit je ça. Je dirais que non. Je n'ai pas dit ça. Vous avez dit. Termine l'écriture que j'ai donnée. Quand, okay. Quand je voudrais moi mettre être en alter séparé des Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et qui est issu selon la chair. Et qui est issu, figure, selon la chair, le Christ. Qui est au-dessus de toute chose. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. C'est ça mon écriture. Amen. OK. okay. C'est ce que j'ai donné. Avant de, avant de reprendre à ce chapitre de Romains, pasteur, oui, Paul, l'apôtre Paul, n'a jamais connu que Jésus était Dieu. <rire> mais, euh, mais, mais l'écriture est là l'écriture est là mais, je, je peux parler oui je, je peux parler oui 1 Corinthiens 11 verset 3 oui l'apôtre Paul dit je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme et que excusez que, euh, que Christ est le chef de tout homme et que Dieu est le chef de Comment il peut intervenir en disant que Dieu est le chef de Christ? Il s'en va dans Romain et puis il prouve que Jésus est Dieu encore. spirituelle, si c'est le cas, il sera totalement brouillé Donc ici, pasteur, les gens traitaient de, euh, de l'apôtre Paul de menteur, ils ne croyaient pas euh, euh, à euh, l'apôtre Paul. Écoutez, ah, c'est là, là que Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les gens du livre, ils vont vous expliquer. Si tu lis l'Écriture, tu n'as pas compris, il faut venir chez nous. Hein? Si, si tu as une, vous avez des difficultés, si, pour si, comprendre n'importe la quoi, la sourate 10, 10, verset 94, je vous dis... 10, verset 94, oui. Oui, oui. Ah, ok, il y vous donner vous allez me dire ce que ça veut dire. La sourate 10, verset 94, je vous, hein? vous dis ceci. Si, si tu es en... Oui. Okay. Ah, Sur ce que nous avons fait descendre, okay. les gens du livre. Vous devez nous interroger, on va vous enseigner. Ok, Il y a... okay je, je vais vous interroger, pasteur. Oui. Surat 5, verset 72. Qu'est-ce que ça veut dire? Surat 5, verset 72. Ok, o, o, Ok. On, on, on, oui. va on, on, on va y aller. On va y aller. Au moins, enseignant de la parole. Surat 72. Oui. Oui, je, je vais ouvrir la sourade. Oh oui, ne t'en fais pas. Oui. Ne fais pas. oui. Ah, je vais te donne. Oui. <rire> tu vas quitter l'islam. Tu vas quitter? Amen. Ah. Je suis très content de toi puisque tu, tu es encore euh, jeune. Tu es encore trop jeune. Hum, euh, Ahmed, ça va t'aider à quitter l'islam. Soit 5 au verset 60. Ok. Hein, euh, 72, 72. oui. On y va. Attends, je suis, à je suis en train d'ouvrir le, le verset. On va on dit ceci. Oui. Ce sont certes des, oui. des mécréants, ceux qui disent oui. que Allah, c'est le Messie. Oui, si quelqu'un dit Allah est oui. le Messie, c'est un mécréant. Nous disons ça. Puisque Jésus, oui, continuez, continuez. Oui, oui, Jésus... continuez, pasteur. Jésus n'est pas, pas Marie. <rire> oui, n'est pas Allah. OK. Fils de Marie. Alors que le Messie a dit Ô oh, enfants d'Israël, adorez adore Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah okay. d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Oui. Et, et son refuge uh -huh. sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Expliquez-moi ces Pasteur. On continue. nous ne comprenons pas. Ce sont certes des mécréants. Oui. 73, 73. Ceux qui disent en vérité, oui. Allah est le troisième des trois. Hein? Oui. Alors oui. qu'il n'y a de divinité qu'une qu divinité unique, s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Alors, toute cette soirée ici, puisque nous, nous sommes là pour vous aider. Hein, si quelqu'un te dit que Allah c'est le Messie, c'est faux, puisque nous, nous ne croyons pas que Jésus est Allah, puisque pour nous, Allah c'est une idole, ce n'est pas Dieu. Hein, on ne croit pas ça. Montrez-moi, Bible, montrez-moi ça, montrez-moi, prouvez-le moi. Allah Prouvez voilà, c'est une idole. Ah, ok, on peut Si pas... on fait même ça, on sortira du thème, pasteur. Non, non, non, non, non, non. É -é écoutez, c'est ça, la, donc, divi... lorsqu'un lorsqu musulman vient débattre sur la divinité, Ma spécialité, à moi, je l'amène dans son Coran pour le fouetter. Je, je ne débat pas comme les autres chrétiens Et ce que je fais, c'est à titre pédagogique. Je fais ça pour éduquer les musulmans. Et pour montrer comment est-ce qu'il faut débattre avec un musulman. Alors lorsqu'il vient, je t'amène la Bible, je te présente un verset, de verset et puis tout ça. Puisque nous, nous ne croyons pas que Allah, Allah c'est Dieu. Si on dit Allah, c'est le Messie. Jésus, Jésus n'a jamais dit que je suis Allah. Puisque nous, nous ne croyons pas que Allah soit Dieu. On ne croit pas ça. On a déjà rejeté Allah. Hein? Et maintenant, le musulman Allah, c'est qui? Allah, Allah, Allah c'est une divinité des Arabes qui était adorée. Prouvée, prouvée. Qui, qui était adorée avant même l'arrivée de Muhammad. Avant l'arrivée de Muhammad, les, les, les Gouraïches, ils adoraient une divinité qu'ils appelaient Allah. Et cette divinité avait trois filles. Allah avait trois filles. Non, non, non attends. Dans le Coran même, c'est écrit la à Surat Najam, Surate 53 verset 19 à 22, on dit que Allah avait trois filles. Il y avait euh, Alad. Allah avait quoi euh, il, il avait, Vous dites Il avait des enfants, des Surat enfants. Quoi? Surat an Surat quoi Surat 53. 53. Euh, surat 53. Sur, surat c verset, 19, verset 19 à 22. Surat an on nous présente que le, Allah avait trois filles. Surat an surat 53, au verset 19 à 22. On nous parle d'une belle histoire. Surat là. 53. 53. Surat 53. Surat 53, à partir du verset 19, hein? on dit ceci Que vous ensemble des divinités, Alat, al c'est Alat, on appelait Alat, al, al -Uzza, ainsi que Al-Manat, cette troisième. Ce sont les filles d'Allah. C'est à vous, les garçons, et à lui, la, la fille. Oui, les musulmans, ils ont changé c'était, donc on disait que Allah avait ses trois filles ça c'était les divinités pré islamiques avant, islamiques, avant islamique, avant l'ère islamique avant l'arrivée de l'islam, puisque l'islam a été un... Pasteur, impact. oui Pasteur, oui Pasteur, oui s'il vous plaît vous l'avez dit <rire> que Lat et Ouza, oui? ce sont des filles d'Allah, oui Ok, pasteur. On lit le verset. Oui. On lit le verset 8. Lit... S'il vous plaît. On lit le verset 8. Hein? Oui, oui, jusqu'en descendant. Et à lever une phrase dans son contexte, derrière un prétexte. Yes. Ok. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. C'est qui descendit Et fut deux Je peux lire? Oui. Elle fut deux portées ou plus près encore. Il se révéla à son Seigneur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui, contestez-vous donc ce qu'il voit. Il a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidrate Oulmuntahin. Près d'elle, le yeah. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes villes merveilles de son Seigneur. Que vous en des divinités Lat et Ouza. Que vous ensemble. Les divinités Lat et Rouza, ainsi qu'Amat, ces 3e, 10 outre. Je pose la question aux mécréateurs de Médine, parce que regardez la note explicative. On dit, Alat al était adoré à Tarif. al à Anakla, Ant, la Mek et Tarif. Manat, Asaïf, al bakh qui se trouvait au niveau de Médine sur la mer rouge. Ces fétiches, ils n'ont pas dit les filles, que... Ces fétiches étaient vénéraux aussi dans la Kaaba. Toutes les trois étaient des idoles. Ils n'ont pas dit Allah est une idole. Lat et ça Et puis ça vient du nom. Oh Dieu. Donc pour se, donc pour se moquer, ils attribuaient ce nom à Lat. On dit ce sont des fétiches, pasteur, pas de fidèle Hein? Pasteur. Oh, oh, à, à, à, attends. Attends. Donc, vous ne pouvez pas trouver d'autres. De... Oui. On, on a appelé ces déesses, on les a appelés Al-Lat, Al-Uza, et Al-Manat. -al Al-Manat. Mais, mais d'après, oui, oui. d'après, si tu suis très bien, d'après, tu, oui, oui. tu, tu as lu la note explicative, n'est-ce pas? Tu, oui, oui. Tu, tu as lu la, la note explicative. Il yeah. Maintenant, si, si on va oui, dans d'autres oui. tafsirs, dans d'autres tafsirs, tafsir. je te donnais euh, la, le tafsir de euh, Ibn Adjaras Pasteur. Ibn Adjaras Kalani a expliqué. Pasteur, on sortit. Hein? Pasteur. Oui. On sortit du thème. Oui. Le thème n'est pas celui qui est Allah. On parle de la divinité de Jésus-Christ. Ah. Pasteur. Oui. Oui. Dans Romains 9. Oui. Vous voulez montrer dans Romains 9 que je... Dieu, c'est ça, non Romains 9, 5. Ok, prenez Romains 10, 9. Non, Je non. vais vous rattraper dans le même chapitre. Uh, ok, pas, pas, pas de problème. C'est dans le même Oui. Quoi Pas de problème, pas de problème. Romains 19. Oui, oui, ok. Ok, vous allez me dire qui est le Dieu qui a ressuscité Jésus. là Vous allez me dire ce qui. Ok, ok, ok. Ok. Mm. C'est pour cela que... Je suis là pour enseigner. OK. Si tu. Romains okay. Romain 19. Si tu confesses de ta bouche, oui, oui. si tu confesses des ta le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qui? Ok. Qui a ressuscité Jésus dans ce chapitre? Dans ce chapitre, c'est Dieu. Oui, oui. C'est oui. Dieu. Oui. Mais Jésus lui dit. Ah, c est qui? je te répète que Jésus est Dieu. Tu vois, tu vois ce qu'on appelle, tu connais, mais, ce, tu attends, mais pasteur, a, a, a, pasteur. attends, attends, tu connais ce qu'on appelle, tu connais, tu connais ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation n'est pas enseignée dans la Bible. Qui t'a dit ça? C'est les païens de liste, dans l'acte des apôtres qui ont adopté cette, cette. Manière de dire parce que Paul et puis Bana, euh, Banaba c'était parti précis non, non, donc mais... après il y a eu l'épreuve. je vais parler oui la bible n'enseigne pas l'incarnation pasteur mais plutôt la manifestation et puis je connais les démons je connais l'essence la manifestation elle le reflet de l'absolu sans pourtant être l'absolu si vous voyez vous vous voyez dans un miroir c'est votre représentation mais si on passe le miroir on vous a pas tué mais l'incarnation, c'est le corps quitte un endroit géographique pour s'introduire dans un autre corps. Si on a tué le corps, on a tué l'esprit en même temps. On les à tout tués. C'est ça l'incarnation. Donc, c'est donc ce que Dieu incarne en Jésus. Alors, pasteur, j'ai une question. Oh, Dis 32 39 Attends, attends. Sois, sois, sois calme. Yeah. Sois, sois, sois calme. Sois calme. Okay. Lorsque tu dis okay. que l'incarnation n'est pas enseignée dans la Bible, il ne faut, faut pas faire de... Oh, des... moi l'incarnation. De... Oh, oh, attends. l'incarnation tu, tu ne peux pas faire de déclaration fantaisistes Toi-même, okay. si tu, si tu okay. es Si tu es calme, je te prouver que l'incarnation se trouve non seulement dans la Bible, mais même dans le Coran, il y a l'incarnation. Ouvrez-moi, pasteur. moi pasteur. Tu veux que je commence avec la Bible ou bien avec le Coran. Oui, dans la Bible, et le, et sur les... Alors, il Bon, d'abord, puisque lorsque nous sommes en train de parler, on doit connaître de quoi de quoi. Incarné, je donne la définition. Oui. C'est lorsqu'un corps quitte un endroit zoétique ou s'introduit dans un corps. On a le corps on a tué le corps. On est aussi tué qui tu est venu dans le corps à l'incarnation. Et puis c'est les L'hindouisme. C'est un type de. Il croit à l'incarnation, justement. Attention, il ne faut pas dire hindouiste. Hein? Parce que vous avez le dictionnaire, pardonnez. Vous avez le dictionnaire. Oui, oui. oui je, je Cherchez les pas deux mots. Voilà, incarnation. Il y a le dictionnaire puisque, puisque il faut connaître hein, la signification des mots avant d'en parler. Lorsqu'on parle de l'incarnation. Je connais la signification du mot incarnation, parce Hein? Puisque... incarnation, je vais... C'est ce que je, je t'ai posé la question sur la définition de l'incarnation. C'est quoi? Mais, mais, mais tu m'as donné une, une définition. D'après toi, je ne sais pas quoi. Hein? Hein? Lorsqu'on parle de l'incarnation, ça veut dire quoi? Hein? Oui. Je reprends des chap Ce que les païens de ont dit. Donc, je trouve le passage, pardon. Non, non, je, je connais le verset. Je connais. Voilà. Acte des apôtres. Ils ont dit. Ah. Ils parlaient la Canone en disant. Les dieux sous forme humaine sont venus parmi nous. Les dieux sous forme humaine. Yeah. c'était les païens des qui croyaient à cela. L'empereur les balança. La base était déchirer les habits. Je veux que nous sommes des êtres donc non pas la Bible l'incarnation c'est la manifestation non non moi je parle de l'incarnation pas la manifestation incarnation il, il faut connaître puisque il faut pas suivre quand tu dit que les gens parlent à la télévision sur YouTube donc si tu prends ça et, et tu tu commences aussi à parler de ça, là, sans, sans comprendre les choses. Hein? Tu vois, Et moi je parle de l'incarnation. Je parle de l'incarnation. Hein? Et je vais te montrer que, non seulement, non, non seulement euh, euh, Dieu dans la Bible, on parle de l'incarnation, même dans le Coran, on parle de l'incarnation. C'est là que je vais. pasteur que la nation de la Bible, c'est le chapitre 16. Oui, je te donnais, hein, je te donnais ça. Si, si, okay. si, si les païens, si les païens de, qui étaient à l'Isre avaient dit par exemple que le Dieu sont des descendus de sous forme humaine, ce, ce, ce n'est pas. Ce, ce, ce, ce, ce, ce n'est pas ce, ce n'est pas, pas que euh, ces gens-là, ce qu'ils avaient là, ils avaient juste inventé, puisque Dieu lui-même s'était incarné plusieurs fois. Il s'est inquiété. Pasteur, montrez le passage. Allez, euh, non. Ouais. <rire> oh, pasteur. Ah. Amen. OK, je vais, te donner, je vais te donner le passage. Nous allons partir dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 9. Okay. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Je vais te l'incarnation. Puisque nous nous sommes parlé sur la parole de Dieu. <rire> Colossiens, chapitre 2, verset 9. Est-ce que tu as ta Bible? Ah. Euh ah. si si, si te souviens, parce que j'étais demandé la, la, la définition de la de, J'ai dit le, dit le dans, dans, lorsque, lorsque tu parlais de l'incarnation, tu avais parlé du mm -hmm. Puisque... Moi, tu, attends. Tu vois, lorsque, lorsque moi, moi, j'ai... Mm -hmm. Lorsque j'ai parlé sur la parole de Dieu, j'utilise la, la version de la Bible là. en grec. J Beaucoup de versions, beaucoup, beaucoup, que tu puisses voir aussi les écritures que je suis en train de donner. Mais ne t'en fais pas, tu vas voir la vidéo, on va voir ça tout de suite. Je, je, je lis une écriture de la Bible, la même écriture là que tu as lue, Colossiens chapitre 2 au verset 9. On dit ceci, car c'est en Christ que réside la plénitude de la nature de Dieu incarnée. Incarné, l'incarnation est là. Là, nous sommes dans la plénitude de Dieu. Incarné. Ils ont dit la plénitude de Dieu. O on a dit. Ils ont dit Dieu incarné. Ils ont dit la, pléni... Ils ont dit la plénitude de Dieu incarné. Ils n'ont pas dit Dieu incarné en Christ. On a, hey, dit, ce... pasteur. On a dit ceci. Car c'est en Christ que réside la... Oui. la plénitude de la nature de Dieu incarné maintenant, maintenant c'est elle... plus la plénitude, c'est la nature maintenant Ah hein, oh, pasteur j'ai lu l'écriture, je vais répéter l'écriture car c'est en Christ c'est pour je voulais que ça soit en vidéo hein. comme ça je vais te lancer des écritures pour que tu puisses lire quand même moi j'ai la Bible en grec en latin, en hébreu dans toutes les langues ici puisque j'ai lu la, la, la Bible dans toutes ces langues puisque la Bible lorsque Jésus était venu Jésus parlait à l'époque de Jésus en Israël, on parlait beaucoup de langues. On ne parlait pas qu'une seule langue. Hein? Il, y a, il y avait. Oui, oui. Hein? Ah, allô? Allô? Eh, allô oh, oh. Oui, je vous écoute, Pasteur. Ah, vous m'entendez? Donc le son, le son, ça va. Hein? Hein? Puisque il y a une. Oui, oui, ça va. Hein? Non. Ah, non, non. No, mm, euh, il y a, a, a quelqu'un qui m'a envoyé un message il m'a dit euh, si notre live est en direct ou bien si c'est une rediffusion s'il vous plaît notre live c'est le direct nous sommes en direct maintenant c'est Cilia, Cilia qui m'a envoyé le message et puis il dit que ça bug euh, euh, il n'y a plus de son mais le, le son passe bien elle euh, m'a envoyé le message la, la commission é, é, écoutez, écoutez moi je lis la Bible dans toutes ses versions dans toutes ces versions, je suis en train de lire la Bible. Lorsqu'on parle, ici on parle de l'incarnation. On, on, on, on parle de l'incarnation. De écoutez, c'est une écriture. Je vais te donner une autre écriture. Je vais te donner une autre écriture. Ouais. Ah, puisque ouais. nous, nous sommes les enseignants. Dieu s'incarne. J'ai commencé par la Bible pour te montrer que la Bible parle de l'incarnation, et je vais te montrer même dans le Coran, si tu ne fouilles pas, si tu ne fouilles pas, je vais te montrer même dans le Coran que Allah aussi s'est incarné. Il s'incarne beaucoup de fois. Allah lui-même, Muhammad a parlé sur l'incarnation d'Allah. Toute sa vie, Muhammad a parlé de ça. C'est pas, pas Muhammad qui parle dans le Coran. Mon frère, je te dis, Muhammad a parlé de l'incarnation l'incarnation des... Le, Et le, oui, attends, je ok. Et puis, j'ai je, je te donné une autre écriture dans la Bible. Hein? Parce que moi, je suis un enseignant. Lorsque Dieu s'incarne, hein? il, il y a des fois que Dieu le veut pas s'incarner dans la nature humaine. Hein? <rire> Alléluia. Mmh. Ah. Oui, c'est ce que nous allons voir. Je suis en train de te montrer. Je suis en train d'ouvrir le verset biblique. Je suis en train d'afficher ça pour les gens qui vont suivre la vidéo, même en différé, pour ne pas dire que, oh, j'étais en train d'inventer des histoires là. Puisque, nous nous parlons beaucoup de précisions. Beaucoup de précisions. Je suis en train de donner la, donc, la version de la Bible en grec. En grec. Puisque, puisque nous nous lisons la Bible en grec et dans toutes les autres langues, nous lisons. Hein, puisque Dieu nous a fait grâce euh, pour enseigner. Tu, tu comprends Pasteur. Ah, je, je vais te montrer que même Allah s'incarne. Là, nous sommes là. Oui, baptiste Oui. Nous, nous sommes dans la Bible dans, dans Jean Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, il y a eu une belle écriture. Jean au chapitre 1. Il y a, au verset 1, on dit, au commencement était, était le logos. Hein? Là, là c'est le grec. Hein? C'est le mot pour, g, grec pour la parole. Mais, au, au commencement, là, pourquoi vous ne dites pas qu'en grec aussi Au commencement était le logos. Oui. Et le logos était avec Dieu. Et le logos était Dieu. C'est la parole. Oui. est le logos, dans Jean au chapitre 1, et on descend, on et va tout droit, on, on va tout droit au verset 14. Oui. Au verset 14, on nous dit, le logos s'est incarné. Le logos s'est incarné. Pasteur. Oui. Ils n'ont pas écrit ça là-bas. Ils ont écrit ça. Le logos s'est incarné. J'ai la version... Quel chapitre Jean 1, verset combien Jean 1, Jean 1 verset 14. Et la parole a été faite chère. Et elle a... nous. Ils n'ont pas dit Dieu s'est incarné. Ils ont dit la parole a été faite chère. Qu'est-ce que ça... Je, je suis en train de te Parce lire... Que... Attends, je suis en train de te lire la Bible en grec. On dit le Logos s'est incarné incarné là. Est-ce en grec, pasteur mais, mais je suis en train de te donner maintenant le cours de grec. Le logo, c'est incarné. Hein? Tu, tu veux que je te donne... Dans l'art de l'exégèse, si vous avez fait logique pastorale, dans l'art de l'exégèse, quand vous êtes en face d'un verset ambigu, les versets clairs viennent expliquer les versets ambigu. L'art de l'exégèse 2 lorsque le personnage central de l'information donne une information claire tous les versets ambigus qui viennent doivent expliquer à la lumière du verset clair euh, vous avez pris ah, la ah, parole ah, ah, le ah, pasteur oui vous avez vous avez quelle bible là-bas j'ai la bible à... Oui, c'est quoi réviser j'ai la bible en oh, grec que... mais écoutez toi, toi, toi, toi tu as quelle version de coran là Quoi? Tu as quelle version de Coran? Y a quelle version C'est quelle, quelle version de Coran que tu as là? Version quoi? Le, le, co que, le, pas question. le Coran, le Coran que tu lis là, le Coran que tu lis, c'est quelle version? Il n'y a pas de version. Il ne a pas de quelle version vous parlez. Ou bien il y a combien de versions chez vous? Non, non. Il y a combien de versions de Coran que tu as? Une seule version. Mais c'est ça. ça la, le nom de la version, c'est quoi? C'est comment? Le Coran lis? C'est quelle version? Le Saint-Coran est la traduction en langue française du sens de versets. Oui. Qui a écrit ça? Le, qui a traduit ça? Le nom c'est qui? Hein? C'est ce qu'on vous... C'est ce, ce qu'on vous cache. Le Coran, le Coran plus, il y a plusieurs versions du Coran. Plusieurs... Attendez. J'ai montré ça aux téléspectateurs qui nous suivent. Hein, puisque les, les gens, des fois, ils se trompent. Vous voyez, là, ce sont les traductions du Coran. Plusieurs versions. Il y a, par exemple, la, tra, Pastor, la traduction classique du Pastor, verset. On sort du, on sort du sujet, pasteur. Mais, mais, écoutez, je t'ai dit Regardez, regardez le... ce que Jésus dit dans la Bible à, attends, Jean 14, 24 Attends, Et... attends, c'est quelle version de Coran Toi tu vas parler de Louis Segond Révisé Toi c'est quelle version de Coran révisé C'est quelle version de Coran révisé que tu lis Parce qu'il il n'y a, a pas Version du Coran révisé chez vous Non, non, non mais si tu ne connais pas Je vous pas... pose la question, si... vous vous enflammez Attends, que... attends c'est quelle version de Coran révisée que tu as hey. Puisqu'il y a plusieurs versions de Coran révisées. Il y a plusieurs Bon, donnez-moi. Hey, je, donner... mm -hmm. je vais te donner 20 oui, oui. tout de suite là. Oui, je vous écoute, pasteur. Le Coran est révisé chaque année. Chaque année. Oui, je vous passe. pasteur. Vous... <rire> Donnez vos preuves. Ne passez même sort du thème, pasteur. Non, non. non. Écoute, moi, je suis là pour te faire quitter de l'islam. Et, et, si tu parles avec moi petit à petit, comme nous parlons doucement, oui. tu vas quitter l'islam. Pasteur. Oui. Tu me tu dis, j'ai lu le Révisé. Tu dis, j'ai lu Louis second Révisé. Moi, je te demande la version du Coran. La version Pasteur, oui, pasteur, oui. Jésus dit dans Jean 14, 24, c'est lui qui m'aime pas, ne garde point ma parole. Mmh. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et pasteur, vous aimez Jésus, non? Quand il parole où Jésus a dit Jésus, vous rentrez dans l'incarnation. Il y a dit il l'incarnation dans la Bible? Vous essayez d'éprouver. Ok, sur vous, incarnation existe. Vous parlez de Romains 9, pasteur. L'apôtre Paul ne croit pas que Jésus est Dieu. Pasteur. Donc, montrer une parole sortant de la bouche de Jésus. Vous l'aimez. où dit Je suis Dieu. Par exemple, moi, quand j'aime Jésus, Jean 14, 54, c'est lui qui me pas mes parents Il dit dans Jean, Jean 5, verset 20 Je n'ai plus rien fait de moi-même. Pasteur. Vous savez ce que veut dire rien dans le dictionnaire mm. Rien là, ça veut dire rien. Vous ne pouvez même pas manger. Je ne puis rien faire de moi-même. Okay. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Je ne cherche pas ma volonté, mais pasteur, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous cherchez même Jésus à être votre Dieu. Pasteur. Ah! Mmh. Non, vraiment. Non, non, non, non, veux... non, non. Eh, eh, écoute, vraiment... écoute, écoute, écoute. Moi, je te parle. Sur, sur, sur ce que je te parle. Écoute, écoute. je te montre que. Donnez le verset aussi. Quoi? On est sur la divinité de jésus Pasteur. Oui. On est parce qu'entre la Bible et le Coran, quelle est le, la, la parole de Dieu? Ça, c'est un autre débat. Peut-être on fera après. Oui, oui. actuellement, on est sur la divinité. Absolument. Absolument. C'est ce que je suis en train de te montrer. Je suis en train de te montrer. Je te, je te posais la et question. Des... J'étais en train de te poser la question. Hein? C'est quelle version du Coran oui. que tu es en train de lire là? C'est quelle version? Le nom de la version du Quran est C'est écrit là devant Devant ton Coran Il y a plusieurs et, plus tu... Ils, ils n'ont pas écrit devant mon Coran Voilà mon Coran ici Il n'y pas non, version Non, non, le, le, la, la maison qui a publié ça la, Il, il était à quelle page, à quelle page à quelle page, dès qu'on ouvre Où La, le la, la rien. première page La première page Puisque, puisque vous, et, et, Attends j'ai eu un Coran ici, on dit la, la, le Coran révisé, l'édition du Coran révisé. Youssouf, allez. Il y a plusieurs Corans. Il y a le Warsh, il y a le Hafs. Il n'y a, a pas plusieurs Corans, pasteur. Non, non. Il y a non. un seul Coran. Non, c'est faux. Mais Mohamed lui-même a dit qu'il y avait sept Corans. Il y avait pas. sept Corans, Mohamed. Allez, c'est sept, sept Corans. Il y avait sept. Pasteur, montre moi le passage. Mohamed a, a dit qu'il y avait sept Corans. Je te donne. A... Euh, montrer le passage ah, c'est le Coran révisé il y a plusieurs Corans Muhammad le même a dit c'est que Allah lui a donné pasteur, regardez, six... pasteur. A donné sept pasteur oui pasteur il ouais, ouais. y a un seul Coran il y a plusieurs traductions du Coran non, non non alors <rire> que la Bible a fait... pasteur a... Le Saint-Esprit ne s'agit pas. Vous avez le Saint-Esprit, non. Euh, dit... Le roi Salomon disait dans Proverbe 18, verset 13, mm. « Un est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folier ça sa... c'est la confusion. » Après ça, quand vous parlez, je vous écoute pour mieux vous répondre. C'est pour ça que je vous écoute de plus, pour mieux vous répondre. Mm. Je dit il y a une seule version du Coran, mais plusieurs traductions. Alors que la Bible, il y a la Bible éthiopienne. Non, livres. non, il n'y a pas de Bible éthiopienne. Il n'y a pas de Bible éthiopienne? Non, ça n'existe pas. pas. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Il... Merci, pasteur. Attends. Il... Merci, pasteur. Il, faut... parce... il vous faut être pasteur. Merci. Faut... La Bible vient des Juifs. La... la Bible vient d'Israël, de des Juifs. Il ne faut pas... dire. Ah, la... Pas... la Bible n'est vient... pas de Dieu, ça vient des hommes. Puisque Dieu ah, a merci, utilisé le prophète, Jésus a dit le salut vient des juifs. Vient Jésus a dit le salut les, les, les vient des juifs. Il ne faut pas me dire la Bible éthiopienne. Ah, vous êtes juif, pasteur. Hein? Parce... Le... C'est comme si l'Afrique du Sud publiait une Bible. On dit, La Bible sud-africaine, la Bible allemande, la Bible française, la Bible euh, soudanaise, la Bible ah, sénégalaise. Là ce parce les, quelle ce est la vraie Bible? Ce sont les pays... Quelle est la vraie Bible? La Bible des Juifs. Je, je note, quelle est la vraie Bible? Dis ça à vos internautes, quelle est la vraie Bible? Oh, oh, oh attends, attends, attends. Si, toi, tu me dis, il y a une Bible éthiopienne. <rire> Moi, je vais te dire, il y a la Bible somalienne. Donc, si on a imprimé une Bible en Éthiopie, ah. ce n'est pas leur Bible, c'est la Bible des Juifs qu'on a imprimée dans la langue des la Bible... Éthiopiens. Il y a la Bible Jérusalem, non? Vous savez ça? Non, non, non, non, non attends. La Bible Jér Jérusalem, c'est en quelle langue? Oui. C'est en quelle langue? <rire> c'est mais, mais en quelle langue? C'est traduit en français. C'est en quelle langue? C'est pour cela que je te demande, le, la version là que tu lis, c'est quelle version? La version de quelle, de quelle Bible que je lis Le Coran la que tu lis, c'est quelle version? Il n'y a pas de... A, attends. Je te donne un hadith. Ça, c'est le hadith de Mohammed qui a dit, Sunan Abi Abidaoud, numéro 14, 78. Ça, c'est Mohammed qui parle, qu'il avait laissé 7 Coran. Abi Abidaoud, Obey Ibn Kab, Ka Obey Ibn Kab, Ka c'était un juif, un compagnon de Mohammed. Le prophète était présent à la piscine des Banou. Mohammed était parti à la piscine. Hein? Il avait beaucoup nager dans des piscines. Le prophète était présent à la piscine des Banou. Gabriel vint à lui et lui dit, Allah vous a ordonné de faire lire le Coran à votre communiqué dans un, un seul harouf. Dans un seul harouf. Le prophète a dit, je demande à Allah son pardon. Ma communauté n'a pas la force de le faire. Il est ensuite venu pour la deuxième fois et lui a dit la même chose. ce Il atteigne sept aroufs. Le Coran a été révélé en sept aroufs. Ensuite, Allah vous a commandé de faire lire à votre communauté en sept arouf, quel que soit le mot de lecture, dont le Coran a été imprimé de cette manière. Cette manière. Donc, il y a sept cette, cette arouf. Il y a sept Corans. Il n'y a pas une seule version. Ça, c'est Mohamed qui dit ça. Pastor. Oui. Oui. Okay. Et c'est l'avancée d'Esaïe. Oui. OK. okay. Re, re, re, revenons, Pasteur. Oui. Où Jésus a-t-il dit ⁇ Je suis Dieu ?⁇ Montrer... Oh. Jésus dit Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Jean 14, 24. Vous aimez Jésus, non <rire> Oui, oui. Ou bien vous ne l'aimez pas Gardez sa parole. Oui. Pasteur. Que... Ouais. Gardez sa parole. Oui, montrez le passage là. C'est ça que je veux. Oh, je me convertis. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh, attends. Dieu me convertis Je la parole de Jésus. J'aime Jésus. Je pas les autres. Hein? Non, non, tu ne connais pas Jésus. Tu sais, tu sais pourquoi ce que je t'ai dit. Je suis en train de t'enseigner. Si je te donne beaucoup de matière, tu vas exploser. Je suis en train de te détruire à petit. Okay, okay. Tu vas exploser. Ok, parce okay, Tu vas exploser. Pasteur. Actuellement, je sens la bombe ici. Tu vas exploser. Je, pasteur, suis... montre... je dois te montrer petit oh, à petit. Oh, vraiment, si... je comprends pas. Hein. Mm. Pasteur, montre le passage. Eh, ça, c'est dur. C'est compliqué, ça. Mm. Montre le passage. Ah, Montez ah. le passage oh, Ok il, il, Où Jésus a-t-il dit je suis Dieu Est-ce que, est que tu as, tu as un, un Coran où Allah vous a dit Que je suis Dieu Un, verset, un seul verset du Coran là où Surat 2 un... Surat 2 verset 255 Ah ok on va partir là ce, ce, ce, hein, al Surat al Surat 2 verset 255 Là c'est L'un des versets, c'est le plus comique de l'islam. On va voir ce que dit la, la, la Sourate Ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi, surat 2, verset 255. On va y aller. Ce n'est pas Ayat kursi c'est al kara Ce n'est pas Ayat Al-Kursi. C'est Ayat Bakara. Sourate 2, verset 255. La Sourate Bakara, al -Kursi, surat... Ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi. On appelle ça Ayat Al-Kursi. C'est le verset de la chaise. Oui. oui. Le verset de la chaise. D'autres disent le verset du trône. Ce n'est pas le trône. Le verset de la chaise. Oui, oui. C'est la chaise. Sur, surat... De la vache. Ce pas la sève. C'est la vache. Ce n'est pas la sève. Non, non. C'est cour... la vache. Je dis coursi. Si, Ayat al Kursi, -cour Coursi, c'est la chaise. Bakara, c'est la, la vache. Mais coursi, c'est la vache. Non non, coursi, coursi c'est Parce que il dit sura 2 verset 255. OK. Tu as, tu, as, oui, tu as dit que dans la sourate Al Kursi ayat 255, 255. Tu dis que Allah dit il a dit il est, je, je suis Dieu. Hein Mais lisez pasteur. OK, on va. On... Surat 2 verset 255. Allah point de divinité à part lui. Qui parle ici Qui dit lui qui parle ici? Quoi? Qui est en train, hein? qui est en train de parler dans ce, cette sourate? À part lui. Il n'a pas dit à part moi. Ou bien je suis. Il a dit à part lui. C'est qui, qui parle? Hein? Oui. Qui a révélé le Coran, pour prophète Mohamed? Oh, oh, que Vous ne connaissez pas le Coran, vous, vous, vous, vous, allez, vous allez nous enseigner. Et puis, vous me posez question. Attends. Vous dites que vous mettez. Je t'ai demandé un verset là où Allah vous a dit que je suis Dieu. Je me dis, tu, oui, c'est qui tu, tu me donnes... À sur... vous montrez c'est qui. Attends. Dans la sourate ici, qui dit... Point de divinité à part lui. Et lui, c'est qui hein? qui, qui, qui, qui, qui a dit ça Ils ont dit quoi Allah. Ils disaient Allah d'abord. Mais qui parle ici? Qui parle dans la sourate ici? Puisque toi tu m'as demandé, la sourate, euh, le verset. Ah, attends. Sois calme, sois calme. Sois calme. Tu sais comment est-ce que moi je tue le musulman? Tu sais comment est-ce que je vais, je vais tuer ta foi dans l'islam? Tu m'as posé la question. Hein? Un verset là où Jésus dit de sa propre bouche. Maintenant, moi, je te demande un verset là où Allah a dit de sa propre bouche, là où il vous a dit, toi tu me donnes sur 2 de 255. Ici, on nous montre que ce n'est pas Allah qui parle, puisqu'il dit point de divinité à part lui, Lui. Lui, c'est qui? Si tu me dis moi, si c'était moi, je peux comprendre. Puisque tu. Voilà, ça y est. pas que. pasteur. Oui. pasteur. Yeah. Explique. Parce que vous, avez la sorate, la même sorate. Oui. Verset 90. Verset combien? 90. Sorate 90. Ah, verset 97, on y va. Je connais très fort ces histoires. Je, je suis spécialiste dans ces histoires ici. Oui, Verset 97. Ok. Oui. Ouais. Tu peux lire. Oui. Tu que tu... c'est lui qui, avec la permission d'Allah, vous avez entendu, a fait descendre sur cœur cette révélation qui déclare véridique le. Non, je continue. Qui déclare véridique le. Allô? Oui, je veux attendre ça, par Qui dégrave les messages en qui sert au cara de guider les roses. Dit, quiconque est ennemi d'Allah de Sérène, c'est message de Gabriel de Michael Allah sur son ennemi, car elle est l'ennemi des infidèles. Ici, ils ont écrit dit. Avant ta vie, qui, qui, qui dit dit ici? Je vous pose la question, pasteur. Qui, qui dit dit? Ils ont écrit dit non? Oui. oui. Qui dit dit ici? C'est une révélation maintenant de son Seigneur. C'est l'ange qui fait, vient apporter le message du prophète Mohammed. Donc, il dit à la pointe des divinités à part lui. Quelles ce sont les loges, pasteur. Il dit ça. Ah, le courant n'est pas comme le bif. C'est la même chose. Ce n'est pas même manière de révélation, ce n'est pas même chose. Ah, si vous voulez comprendre, apprenez l'histoire même, comment c'est venu. On a dit non, ce n'est pas Allah qui parlé. Parce que quand même... non, non, non, non, non, attends. Si c'est... Mon, mon assertion était que si c'est Allah qui parlait, il a dit, il a dit, c'est moi. Puisque c'est vous les musulmans, c'est vous les musulmans. Qui avait commencé par nous dire, on doit vous donner un verset là où Jésus dit Je suis, je suis Dieu, adorez-moi. Vous commencez à dire. Mais, mais maintenant, comme maintenant, maintenant, moi, là. je suis spécialiste de détruire les musulmans, je vous ai posé la question de me montrer un verset là où Allah parle il utilise le pronom personnel Je, je, je. Maintenant, tu me donnes la sourate de verset de 97, il dit Dis, Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui. Bon, écoutez, parlez-moi de « je ». Mais Gabriel a été raconté. Euh, donc, donc, donc, donc, les paroles de, de, du Coran, ce n'est pas Allah qui parle, ce sont les paroles de Gabriel, n'est-ce pas? Il a entendu ça de qui? Quand vous avez lu le verset 97, Hein? On, dit une preuve émanant de ton seigneur. On dit une preuve émanant de ton Seigneur, de ton Seigneur. Parce... Ah, ton ok, seigneur. ok. Maintenant, c'est ainsi que je... Paul aussi nous a parlé de la part de son Seigneur, Jésus. Il nous a dit que Jésus okay. il a dit... Ok, maintenant, il a dit quoi de son Seigneur, c'est ça? Euh, oui. Ou bien Jésus il il a dit quoi, par exemple? Jésus a dit quoi? Ah, attends, attends. Ou tu... bien Paul a dit quoi? Tu, tu m'as dit, dit qu'il a parlé... Okay. La part de maintenant, moi je te donne une écriture là où Paul a parlé aux et son Seigneur dans Romains au chapitre 9, au verset 5, là où il dit que Jésus est Dieu. Et puis ça, rappelle-toi, je te dis que c'était juste l'introduction. J'ai beaucoup d'écritures pour te prouver que Jésus est Dieu, mais là, là c'était juste parce que montrer une écriture, Romains 9, 5. Romains 5, on dit que le Christ, il est Dieu ça, béni éternel. Ça, ça ne veut pas dire. Quoi, quoi ça? Micro, micro. Arrangez votre micro. Romain 19. Oui. Romain oh. 19. Mon frère, tu fais des gymnastiques. Donc. Je, je, je, gymnastique mentale. je suis en train de t'exercer <rire> à réfléchir et tu vas quitter l'islam puisque tu, tu, tu, tu m'as dit que l'ange Gabriel a parlé parce que vous n'aimez pas Jésus parce que vous n'aimez pas Jésus euh, comment il y a ça? doute de ça ok on y va celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole ah. et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé Jean 14, 24. C'est ah, pasteur. Okay. Pardon. Okay. Et puis, il y a vous poser trois questions. Pose... Pose il y a vous poser trois questions. Pourquoi pas 20 questions Il y vous poser trois questions. Vous allez répondre. Pardonnez. Pose... Trois, trois questions. Posez même 25 questions. De poser. Et, et, ok. Et, et, et, attends, attends. Les musulmans nous posent et toujours des questions. Mais nous, nous sommes là pour répondre. Ok, ok. Ok, oui. okay, ok. Bien compris. Pasteur. Oui. Paul dit dans 1 Corinthiens 8. Verset 5. Et contient 5, verset 8. Pardonnez. Yeah. Cependant, il y a plusieurs qui ont appelé Dieu dans le ciel. Ouais. Il y a plusieurs qui ont appelé été appelés Dieu. Néanmoins, parmi ces temps de Dieu-là, il existe un seul et vrai Dieu. Oui. Et je voudrais savoir ma première question. Oui. Jésus occupe quelle position yeah. La deuxième question. Yeah. Jésus était-il Dieu dans le ventre de sa mère bien c'est quand il est sorti, il est devenu Dieu avec preuve biblique mmh. troisième question okay. Jésus dit dans Marc 13 verset 29 oui. en ce qui concerne le jour ou l'heure de la fin du monde là personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le fils, mais le père seul mmh. Jésus est un Dieu pour vous ignore-t-il le jour de la fin du monde voici mes trois questions mmh. C'est pour cela que je, je, je vais retourner à l'écriture que je t'ai donnée. Il y a six 30 minutes maintenant, je te dit que la parole s'est incarnée. Jésus est venu sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, il est né comme un homme. Il, il s'est incarné et il est devenu comme l'un de nous. La parole s'est faite chair. On dit la parole s'est incarnée. Là, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 14, on dit « Le Logos s'est incarné. » Le Logos s'est incarné. Et, et, et toi qui, qui, qui, qui me disais toujours de, qui me, de, de te donner la version grecque, on dit « meta ten, dogsan autao, monogenos pour dire que la parole s'est incarnée, le Logos s'est incarné, c'est Dieu qui s'est qui est venu comme un homme, comme un homme, c'est confirmé aussi, c'est confirmé aussi, j'ai te donner une, une autre écriture. Pasteur, euh, la parole ouais. n'est pas Jésus. La parole quoi? Bah, okay. Je vous écoute, je vous écoute. Tu, tu je dis... vous écoute, la parole n'est pas Jésus. La parole n'est pas Jésus. Mais la manifestation de la parole est Jésus. De, donne l'écriture. Somme 33, verset 6. Pour comprendre, oh, même lui, c'est bon. Attends, attends. Tu as dit que Jésus, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Donne-moi le, le verset là. On dit Jésus est la manifestation. Puisque je, je vais même te tuer avec ton Coran. Je, <rire> Jésus est appelé Kalimat Ola. Kalimat Ola. La parole de Dieu. C'est la seule personne, oui. la seule personne qui soit avec la parole de Dieu, c'est Jésus. L'unique personne. Pasteur, c'est faux. Pasteur, c'est faux. Ok. Connais le chapitre après le, avant le, après le, chapitre, lisez encore. Oh, oh, pasteur, oh, moi, oh, oh. vous n'aimez. Même... Arrêtez ça, Pasteur. Attends, attends. La seule, je vais répéter. Attends, je vais répéter ce que j'ai dit. La seule personne qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. La seule et unique pasteur, personne pasteur. qui soit la seule personne qui soit la parole de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, on dit le, pasteur, le logo... Chapitre, pasteur. Quoi ça? Ça ne veut pas dire ça, pasteur. lui ce pour comprendre, il y a la note explicative K, pasteur. Donne-moi le donne de... donne verset biblique, ne me donne pas notre explicative KB ici. Ah, Donne-moi la Bible. Vous lisez, vous lisez, vous lisez la Bible d'un théologien et puis vous, vous, vous comprenez la Bible qui est plus que l'auteur. C'est pour cela que je dis que... je comprends pas. Si c'est ça, tu, tu dis l'auteur. Si... Oui, oui. Lui, lui c'est bon, lui qui a assemblé la, la Bible. Qui, a, Et dit lui qui, a, dit, qui a dit ça Qui t'a dit ça Qui dit ça Pasteur on dit huit secondes non c'est lui qui a rassemblé tout ça là. Le Coran là, oui, lis, le Coran là que tu le Coran là qui qui a, qui a imprimé ça Premier comment C'est pour cela que je t'ai posé je te fais réfléchir je te fais réfléchir. Le le, le, le, oui. le Coran que tu lis là il y a un nom il y a le nom oui des gens qui ont interprété ça. Si tu vois la première page du oui, Coran, si, si pasteur, tu ouvres Pasteur, c'est pas dedans. C'est pas dedans, c'est pas comme dans votre Bible écrite Matthieu. Mais Pasteur, même sorti pas. Non, non. Pasteur, Pasteur. Tu vois, mon, tu vois oui, le Pasteur le... arrêtez attends. Arrêtez. Attends. Je, je, pasteur, je, je vais montrer le, le Coran que moi j'utilise. Hein. Le Coran que j'utilise, il y a le nom de la maison d'édition. Le Coran que moi j'utilise, attendez, j'ai montré ça au téléspectateur. Parce que vous sautez. Hein. C'est déplorable. Le, le projecteur, ah, voyez-vous, le Coran que j'utilise, il, il y a le nom de la maison, maison d'édition et le nom de la, la personne qui a interprété ça. Hein? Tu vois Ok, Pasteur. Que... Tu... Parce que je vais vous rappeler le soir, pardonner. Il est mauvais, tu ne veux pas pardonner. Ah, ok, il ne faut pas fouiller mon frère, puisque moi je t'ai dit que. Jamais. Si, si tu continues… Vous n'allez ah, pas ah, trouver ah, ça, parce que. Ah, ah, attendez, ah, attendez. Non. On a fait une heure. Dans une heure, je n'ai fait, fait que planter le décor. Puisque peut-être tu es né dans l'islam. Tu as fait beaucoup d'années? Alors, je ne peux pas dans une heure te faire quitter de l'islam, mais j'ai semé l'esprit de discorde qui va te pousser à quitter l'islam. Et je te promets, si tu continues à parler de voilà, moi, c'est ça que je veux. Dans deux mois, C'est ça que je veux, pasteur. Dans deux semaines. Tu... Pasteur, c'est ça que je veux. Ah, attends. Voilà. C'est ça. Et puis, vous n'avez pas encore prouvé. Vous prenez des versets et puis, les le mêmes chapitres vous contredis après. Mais, mais toi, tu, comment toi... il est Dieu, et puis Dieu le ressuscite. C'est logique. C'est ça, l'incarnation. Parce... Je parle de l'incarnation. Pasteur, je... Romain 19, on dit, <rire> on dit Dieu l'a ressuscité. C'est ça l'incarnation. Parce... Je t'ai parlé de l'incarnation, n'est-ce pas? Dieu l'a ressuscité. Dieu, Dieu ressuscité veut dire incarnation. Mais je, je t'ai parlé de l'incarnation. La, la parole, lorsque tu dis Dieu l'a ressuscité. On n'a pas juste ressuscité. Oui, il, oui. Il s'était incarné. Oh, oh, il pas de... Le passage, dit quoi? Romains Romain 19 dit quoi? ouais Mais c'est. Romains 19 dit... 19 dit que Dieu l'a ressuscité, non? Absolument. Absolument. C'était la peur. Oui. C'était le logos qui s'était incarné. Maintenant, il est devenu comme un homme comme Parce nous euh, il Le logos s'est incarné. Ok. Le logos s'est incarné, il a dit Jésus, non? Oui c'est quel Dieu qui a ressuscité, puisque le locos est déjà dans Jésus. C'est quel Dieu qui l'a ressuscité? Amen, amen. c'est ce que j'étais en train de te dire dès le début. Oui, oui. Que, c'est quel Dieu qui l'a ressuscité? Que, donc, il y a deux dieux. Donc Lorsque Yahweh, Yahweh, Jéhovah s'incarne dans la chair humaine, on l'a appelé Jésus. Oui, oui. Et c'est ainsi qu'il disait okay. Il disait chaque fois que lorsqu'on parle de Jérova et de Jésus, c'est la même personne. C'est ainsi qu'il dit que moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un, nous sommes un. Donc, c'est la même personne. Pasteur. Ça ne voulait pas. Ne parlait pas de ça, pasteur. Non, non, non, attends. Ne prenez pas d'infest. Ah, attends. Pasteur, après, on s'appelait pasteur. Ne vous en faites pas. Le soir même. Le soir, à quelle heure, quelle heure? À 18h. 18 non, non, tu sais, moi, moi je t'ai dit que le soir, j'ai normalement culte. On a un programme de culte de l'église à partir de 18h. Je vais à l'école. Là, chez vous, c'est 16h, ici, c'est 18h. Si tu veux bien, demain. Ah oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je t'avais dit ça. Demain, dit, ok. Demain, les après-midi, ça sera bien. Demain, à partir de okay. 12h, heures, 13h. Heures. Ok. Ok. Ok. Ok. okay. Shalom à tous, euh, tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous. Ils peuvent nous contacter à ce numéro ici pour le débat. Ah, puisque notre frère, toi Saïd, Saïd tu vas quitter l'islam dans deux semaines si tu continues à débattre avec moi. Je vais te démontrer, je vais te faire beaucoup de démonstrations. Petit à petit, tu vas quitter l'islam. Merci beaucoup. Hein? Shalom. Allô Saïd, nous te disons au revoir. On va se rencontrer à la prochaine pour un autre débat. Mais tu vas quitter l'islam puisqu'on va te faire des démonstrations. Ok? Merci beaucoup et shalom.